Sur le crépi, sans arrêter, avec une craie, pour laisser une trace, pour faire un signe. Mais le calcaire retombe en poussière sur le sol de l'hiver. Demain, demain comme hier, demain comme hier. F.